Bonjour à tous, merci de votre présence pour notre webinar. Euh, on a rendez-vous à 11h30, il est pile 11h30. C'est parfait. Euh, je vois que vous êtes déjà nombreux présents. Euh, S'il est possible pour certains d'entre vous de me laisser un message sur le chat pour savoir si vous m'entendez bien, si vous voyez bien mon visage en bas de l'écran et ma présentation en haut. Donc vous avez un onglet chat juste sur la droite. Oui, Jérôme, Edouard, Morgane, ça fonctionne pour tout le monde. C'est... Parfait, 5 sur 5, génial. Alors déjà, bonjour à tous. Euh, encore une fois, merci de votre présence. Euh, je vais commencer par, euh, on va dire, les, les, les règles de base. Le chat que vous utilisez là, euh, c'est parfait. Euh, pour qu'on échange ensemble. Euh, si jamais vous avez euh, un problème de son, un problème d'image, quelque chose, n'hésitez pas à, à me laisser un message. Pour les bonjour et les au revoir, c'est parfait également. Euh, vous avez juste à droite un hein, onglet questions. C'est plus facile pour moi si vous me laissez questions euh, dans cet onglet. Comme ça, je peux les reprendre au fur et à mesure de ma présentation, mais également à la fin où on prend un petit moment pour répondre un petit peu plus à, à, à vos questions. Donc ça, c'est également euh, important pour moi. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup pour tout ça. Euh, autre chose, j'ai avec moi Gauthier qui va pouvoir répondre à vos questions directement euh, parce qu'on est nombreux et qu'il peut y avoir beaucoup de questions. Donc, vous verrez régulièrement, il répondra euh, en direct à vos questions. Si c'est des questions qui peuvent intéresser euh, tout le monde, euh, moi, j'y répondrai à l'oral. Euh, autre point pour ceux aujourd'hui qui ne connaissent pas encore qui ne connaissent pas celle-ci, qui ne connaissent pas notre interface euh, Gauthier va mettre directement dans le chat le lien euh, pour accéder à notre compte test totalement gratuit, euh, je vous invite à le faire, ça prend deux minutes et comme ça vous avez votre propre interface celle-ci sous les yeux et vous allez voir en fait euh, dans ce webinar je vais aller manipuler un peu celle-ci j'aimerais bien que vous puissiez vous voir également ce que ça, ce que ça rend de votre côté sur votre interface Donc, Voilà, ça peut, être, ça peut être intéressant Alors Parfait, ça a l'air de bien fonctionner pour tout le monde. J'ai déjà une question d'Edouard qui pose une question sur celle-ci. Euh, celle-ci peut, euh, aujourd'hui, sur la partie CRM répond à, à l'entièreté des besoins de tous les secteurs d'activité. Euh, après, euh, si vous avez des demandes particulières sur des facturations particulières, ce genre de choses, on peut en discuter ensemble. Mais oui, en effet, euh, ça peut tout à fait correspondre à, à votre secteur d'activité. Il faut creuser un petit peu plus la question. Parfait. Écoutez, on a attendu trois minutes pour que tout le monde se connecte. Je vous propose qu'on démarre ensemble. Euh, donc, l'idée aujourd'hui, c'est de voir comment on peut optimiser euh, chaque étape de votre parcours de vente grâce à un outil de CRM, euh, grâce aux fonctionnalités qui vont être présentes euh, dans, dans l'outil de CRM. Je vois que Gauthier a mis le, le lien. N'hésitez pas à, à, à, à le créer. En même temps, vous allez voir, ça prend vraiment deux minutes maximum. Et comme ça, vous avez votre propre interface. Encore une fois, c'est bien sûr totalement gratuit. Je commence par vous présenter très rapidement celle-ci. Pour, pour ceux qui ne nous connaissent pas, euh, moi, d'abord, en effet, euh, Anthony, je suis responsable du marketing opérationnel chez CELSI. Euh, pour ceux qui ont déjà suivi un peu nos webinars ou l'académie, euh, je prends régulièrement la parole pour, pour parler CRM, facturation et pré-comptabilité. Euh, pour ce qui est de celle-ci celle a été fondée en 2009 euh, par Frédéric et Alain, euh, ici à La Rochelle, euh, sur le port des Minimes. Euh, on y est toujours aujourd'hui. Euh, on est aujourd'hui 73 personnes, je crois, précisément, euh, on est en fort recrutement. On a euh, la partie développement qui est ici à La Rochelle, on a la partie support, la partie commerciale, euh, la partie marketing, on est vraiment tous réunis ici. Donc, euh, quand vous appuyez sur la, la bulle de chat de support, vous parlez à quelqu'un qui est ici euh, à La Rochelle avec moi. Euh, Aujourd'hui, celle-ci, c'est environ 5000 clients, donc ça évolue beaucoup, c'est pour ça que je dis environ, pour à peu près 30 000 utilisateurs. Il faut savoir que chez celle-ci, quand vous prenez un compte, celle-ci, vous pouvez avoir une multitude d'utilisateurs sur un même compte, euh, d'où ce, euh, ce ratio différent. Je fais très vite, hein, la plupart d'entre vous euh, nous connaissent déjà. Celle-ci, c'est... Euh trois grandes familles d'outils. Euh, l'outil de CRM, qui est l'outil dont on va parler euh, aujourd'hui, euh, lequel on va vraiment creuser, euh, on, va, on va on va vraiment travailler sur cet outil-là. Euh, mais celle-ci, c'est également un outil de facturation qui vous permet euh, de transformer un devis en facture en un clic, euh, de proposer du paiement en ligne, de la récurrence de facturation de façon totalement automatisée. Euh, ou pourquoi pas relancer par exemple des factures, tout ça de façon automatisée dans votre outil euh, de CRM facturation et de pré-comptabilité. Euh, L'outil de pré-comptabilité, c'est euh, un outil qui va vous permettre, en fait, de, par exemple, connecter vos comptes bancaires, euh, d'avoir la visibilité de vos comptes bancaires dans votre interface celle-ci. Euh, vous allez pouvoir euh, gérer vos rapprochements, de vente et d'achat directement dans votre outil. Calculez vos marges, bien évidemment, c'est très très important euh, et c'est une des fonctionnalités qui sera disponible. Et, et facilement, exporter vos écritures comptables. Euh, quelque chose que moi, j'aime bien ajouter également, c'est qu'on vous offre un accès expert comptable. Aujourd'hui, euh, beaucoup, beaucoup d'experts comptables utilisent celle-ci, euh, ont l'habitude de nous utiliser. Donc, c'est assez simple pour eux, quand vous leur donnez un accès gratuit à votre interface, de venir chercher les documents euh, dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Donc, c'est vraiment un gain de temps pour eux et pour vous. Voilà, j'ai fait très vite sur la présentation, celle-ci comme promis. Euh, je vais maintenant passer au, au, au cœur de ce qu'on va aborder aujourd'hui. Euh, donc, ça veut vraiment dire le CRM. On va très rapidement revoir ce que c'est un CRM, euh, quelles sont les fonctionnalités indispensables au cœur de ce CRM pour une optimisation maximum, euh, votre, votre parcours de vente optimisé, euh, et quels sont les indicateurs à mesurer. La partie « Votre parcours de vente optimisé », on va la faire sur celle-ci. Euh, on va directement aller sur mon compte euh, Académie, et puis on va regarder ensemble comment on peut à chaque étape optimiser. Qu'est-ce qu'un CRM Normalement, vous le savez tous, euh, vous le savez tous aussi bien que moi, CRM. L'idée du CRM, c'est vraiment de la gestion de la relation client. CRM, c'est l'acronyme anglais Customer Relationship Management, euh, donc GRC en français. Euh, L'idée, c'est de, c'est de vous préconiser, de centraliser le maximum d'informations euh, dans le même outil, sur la même interface, pour pouvoir l'utiliser de la façon la plus simple. C'est vraiment de la, de la relation client, de la connaissance client euh, poussée à son maximum. Euh, J'ai rajouté cette petite phrase, c'est en effet un logiciel stratégique euh, au service de la relation client. Euh, pour vous donner un petit historique, moi, ça fait euh, bientôt 17 ans que je suis dans la relation client. Euh, J'ai travaillé euh, sans vrai outil euh, de, de, de CRM au début, ça change complètement la vie d'avoir un outil qui va centraliser les informations, surtout euh, alimenter, euh, que cet outil soit alimenté pour créer de la qualification. Euh, cette qualification va vous servir en avant-vente, en vente, mais également en après-vente. Les fonctionnalités indispensables, euh, j'ai fait très succinct, ça veut dire qu'en fait, les fonctionnalités que je vais vous donner là, j'ai sorti trois grandes familles de fonctionnalités, c'est pour vous aider dans votre euh, parcours de vente, pour euh, on va dire que c'est les fonctionnalités de base pour vraiment optimiser votre temps euh, et, et faire de votre parcours de vente quelque chose de simple euh, pour, pour votre équipe commerciale. On va commencer avec du euh, avec la partie scoring euh, et tracking. Donc, la partie scoring et tracking, c'est euh, de la préqualification. Avant même d'avoir eu votre premier contact avec votre prospect, vous allez pouvoir euh, le préqualifier. Le préqualifier parce qu'en fait, vous aurez un scoring qui va augmenter selon euh, par exemple les pages consultées sur votre site internet. Euh, vous aurez quelqu'un qui va être venu. Moi, je suis venu sur votre site internet. Une première fois, j'ai regardé la page A, la page B, je suis reparti. Je suis venu deuxième fois, j'ai euh, fait que regarder la page B. Et la troisième fois, j'ai rempli un formulaire de demande de contact et euh, au moment où ce formulaire il a alimenté votre crm et eh ben on a récupéré en fait le scoring qui a été pris par les pages que j'étais visité et ça va vous permettre à vous et à votre équipe commerciale de prioriser vos actions ok ben, anthony il est venu trois fois sur notre site il est été voir la page b plusieurs fois et euh, pourquoi pas euh, il a même été euh, regarder nos tarifs donc c'est vraiment quelqu'un qui est intéressé qui est déjà avancé dans sa réflexion donc ça vous permet de vraiment de prioriser euh, pour la partie tracking, on est plus sur des, euh, des documents. Par exemple, quand vous envoyez euh, euh, des, des, des documents de vente, avec un tracking, on sait quand il a été ouvert, par qui il a été ouvert et combien de temps, et surtout à quel moment. Et tout ça, on vous donne l'information euh, sous forme de notification. Donc euh, voilà, c'est cette partie qui va vous permettre de vraiment optimiser euh, l'avant-contact, euh, surtout sur cette partie scoring. Euh, je vois qu'on a des petits retards retardataires. Bonjour. Parfait, je crois que tout le monde est là. Allez, je continue. Euh, je passe sur la deuxième. Euh, la deuxième, c'est le tunnel de vente. Euh, c'est, euh, euh, on va dire, le, la base pour une équipe commerciale euh, de pouvoir avoir son pipeline, son tunnel de vente. Euh, premier point très important, il faut pouvoir le paramétrer, le configurer comme vous voulez. Si, euh, si aujourd'hui votre outil vous dit que vous avez quatre étapes et c'est comme ça, pas autrement, euh, ce n'est pas un bon outil. Il faut vraiment que, que ce tunnel de vente s'adapte euh, à votre méthodologie de vente, aux produits, aux services que vous vendez euh, et surtout à la source. Euh, d'où vient votre votre lead, votre opportunité d'affaires. Euh, Aujourd'hui, moi, je conseille très souvent d'avoir des tunnels de vente un peu différents euh, selon les sources euh, d'acquisition de vos différents leads. Euh, c'est vraiment c'est vraiment important. Euh, faire évoluer rapidement euh, et facilement les opportunités dans le tunnel de vente, ça aussi, c'est important. Quand vous avez un commercial qui va gérer peut-être 40 affaires en même temps, c'est important de pouvoir faire un glisser déposé, passer d'une étape à une autre étape facilement, sans forcément rentrer dans l'opportunité et changer tout ce qu'il y a à changer continue avec une fonctionnalité que moi, j'adore et qui aujourd'hui est devenue totalement indispensable. C'est la possibilité d'envoyer des scénarios d'emails de façon totalement automatique et autonome. Euh, pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé, euh, en fait, vous allez créer un scénario. Vous voyez, je vous l'ai mis sur le screenshot, vous créez un scénario à J5, J15, J30. Vous allez déterminer euh, à, à des moments précis l'envoi de tels mail que vous avez préenregistré dans votre outil de CRM. Euh, imaginons que vous soyez... Euh, euh, sur une demande de contact qui arrive le vendredi soir. Cette demande de contact, le vendredi soir, elle arrive dans un tunnel de vente. L'opportunité est créée automatiquement et elle vient s'intégrer dans un tunnel de vente. Vous, c'est le vendredi soir, à 21h, vous n'allez pas vérifier ce qui est arrivé, donc vous ne répondez pas. Ben là, un mail automatique peut partir dès qu'il y a eu la création pour dire merci de l'intérêt que vous portez à, à, à notre service, à notre produit. Nous revenons vers vous très rapidement. Euh, c'est important de pouvoir avoir cette validation moi le premier, je teste beaucoup de solutions sur internet, je, je fais des achats aussi sur internet, quand j'ai une validation par mail de ma prise de contact je suis rassuré, ça m'évite d'aller en chercher beaucoup d'autres, euh, c'est vraiment une, une étape rassurante pour votre, pour votre nouveau contact que vous venez d'avoir et ça, c'est la première étape, mais vous pourriez avoir des étapes sur deux, trois, dix jours avec des contenus différents, avec euh, par exemple une newsletter que vous voulez envoyer, avec euh, un livre blanc que vous avez écrit sur le produit qui est intéressé par le. qui, qui intéresse la personne en face de vous. Voilà, vous pouvez comme ça créer euh, des scénarios. Et surtout, ces scénarios doivent être personnalisés. Euh, vous allez voir, dans, dans mon discours aujourd'hui, euh, le, le maître mot. De, de, de, de, de, de tout ça, de, de l'optimisation, c'est vraiment la personnalisation, parce qu'il euh, faut faire attention, il y a une limite entre l'optimisation, euh, l'automatisation, qui vient forcément avec cette optimisation, euh, il faut qu'il y ait la limite euh, de la personnalisation. C'est vraiment important. Quand on tombe dans le tout, euh, pour tout le monde, ça ne fonctionne plus. Donc, il faut vraiment euh, se servir de son CRM et se servir de cette qualification euh, euh, continue qu'on peut avoir sur un outil de CRM pour justement personnaliser au maximum. Donc, on va toujours être à la limite de tout ça, il faut faire attention. Voilà ce que je vous ai moi déterminé pour euh, un parcours de vente optimisé euh, et c'est après cette étape qu'on va basculer sur, sur l'outil celle-ci. Euh, pour moi, aujourd'hui, pour optimiser, donc pour gagner du temps, gagner en efficacité, euh, pour euh, vous permettre de vendre plus et plus rapidement, il faut commencer par une génération automatique des opportunités d'affaires. Donc, ça, c'est un peu le Saint Graal, ça veut dire que automatiquement vous allez avoir des opportunités d'affaires qui vont se créer dans votre CRM. C'est le business qui vient à vous, très clairement. Ça n'empêche qu'il va falloir beaucoup beaucoup d'actions en amont pour que ça vienne comme ça de façon automatique. Mais c'est une première étape. Une priorisation des, contacts, une priorisation des actions pardon, dès le premier contact, c'est important aussi. Quand on, on peut diriger notre équipe commerciale et, et pouvoir les prioriser, prioriser leurs actions à tout moment, euh, le lundi matin, quand on arrive du week-end et qu'on a eu beaucoup de demandes en attente, euh, en fin de mois, quand euh, le chiffre doit arriver, euh, parce qu'il nous reste plus de quatre jours euh, avant, avant que ce mois se, se termine, euh, qu'on puisse facilement, grâce au tunnel de vente, prioriser ces actions et voir ce qu'il faut faire en priorité. Suivi irréprochable de vos opportunités, bien sûr, c'est important pour vos commerciaux, mais c'est également important en termes managériaux, de pouvoir euh, suivre, avoir une visibilité sur ce qui est fait, ce qui doit être fait, et là où vous allez arriver à la fin du mois. Euh, L'automatisation des actions de relance, très important aussi. Vous allez voir, je vais vous montrer euh, comment relancer un devis, par exemple, de façon automatique et autonome. Euh, ça évite les, euh, les retards de paiement, les retards de signature, Enfin voilà, tout ce qui peut, derrière, entraîner des actions humaines qui sont chronophages euh, et qu'on pourrait facilement éviter. Euh, qualification et segmentation euh, de vos contacts, bah, c'est le cœur du CRM. Euh, c'est de toujours, toujours, toujours continuer à qualifier pour pouvoir, à un moment, segmenter euh, votre base de contacts. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez faire continuellement, vous ne vous arrêterez jamais de le faire. Intégration de euh, vos outils du quotidien, ça c'est un point également très important qu'on met très souvent en avant, euh, c'est de dire, ok, avec celle-ci, vous, vous allez pouvoir faire plein de choses, mais il y a aussi des choses que vous ne pouvez pas faire. Euh, le CRM, il est là pour récupérer l'information et la centraliser. Donc les autres outils que vous allez utiliser au quotidien, eh bien, on va les intégrer à celle-ci pour pouvoir récupérer cette information et continuer à la centraliser au même endroit pour qu'en un coup d'œil, vous ayez toutes les informations de votre prospect, de votre client, de votre contact. Euh, et un autre point euh, qui me tient à cœur, parce que pour le coup, moi j'ai fait euh, les deux services, euh, chez celle-ci, mais dans toute entreprise, euh, l'équipe marketing et commerciale sur un même outil. Euh, L'idée de dire sur un même outil, c'est de dire qu'ils doivent être sur la même longueur d'onde. Aujourd'hui, vous allez voir, depuis l'acquisition, euh, en passant par euh, la communication, euh, en avant-vente, en après-vente, euh, une, équipe, une équipe commerciale travaille euh, avec l'équipe marketing. Donc, il faut vraiment être sur la même longueur d'onde. Il faut euh, pouvoir euh, traiter les différentes sources qui vont euh, alimenter euh, votre équipe commerciale et qui viennent de votre marketing de la bonne façon. Donc, c'est vraiment important. Et quand on peut travailler sur un même outil, bah, c'est juste idéal parce qu'on a le même niveau d'information. Et ça, c'est vraiment très important pour que l'information circule et pour que vos, vos, vos leads, vos opportunités d'affaires soient traitées de la meilleure façon possible. Je vais regarder rapidement si j'ai des questions. Alors... Alors, j'ai une question de Thomas qui demande si on doit avoir euh, un, un pipe, donc un pipeline, un tunnel de vente par équipe ou un pipeline par personne. Euh, alors, c'est une bonne question. Euh, beaucoup, beaucoup d'entreprises se le posent. Euh, moi, ce que j'ai tendance à, à dire, c'est que quand vous mettez en place un outil de CRM, euh, pour ne pas chambouler euh, le, le quotidien euh, total de vos commerciaux, c'est quelquefois difficile d'adhérer à, à un outil. Euh, moi, je propose toujours une première phase où on va, uniformiser, mais dans les limites du raisonnable, les tunnels de vente. On va dire, OK, bah toi, Roger, tu as l'habitude de vendre en combien d'étapes OK, six étapes. C'est quoi tes étapes de vente OK, euh, bah toi, Arthur, en combien d'étapes euh, Toi, c'est en trois étapes. D'accord Vous vendez le même produit, même typologie de clients, mais deux tunnels vraiment différents. Bah, je propose toujours de mettre en place euh, le tunnel qu'ils utilisent, et puis de l'optimiser au fur et à mesure des semaines. Dans l'idéal, au bout d'un moment, euh, sur un, un même produit ou un même service que vous vendez, la même source, de lead. Donc, euh, imaginons que ce soit euh, votre site internet qui vous alimente en demande d'informations sur un produit A. Euh, normalement, vous devriez avoir le même parcours de vente euh, par vendeur. Il euh, faut savoir que c'est un, un formidable moment pour justement optimiser et pouvoir dire, ah bah regarde, la meilleure méthode de vente, c'est celle-ci. C'est lui qui arrive à faire le plus de ventes. Euh, on a le plus de clients satisfaits et fidèles derrière avec ces fameuses euh, cinq étapes, par exemple. Donc, on va, euh, ces cinq étapes les appliquer à tout le monde. Et puis, on va commencer à regarder comment on peut faire pour que tout le monde passe par ces fameuses cinq étapes. Alors, j'ai une autre question de Thomas. Doit-on laisser les opportunités perdues dans une étape euh, du pipe euh, avec le statut Ou est-ce qu'on doit créer une étape spéciale Alors. En fait, vous faites un peu comme vous voulez. Si vous laissez euh, avec un statut, par exemple, perdu, euh, il n'y a plus de communication sur ces opportunités. Ben, je m'explique. Quand vous créez un scénario de mail, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les étapes, si vous mettez votre opportunité en perdu, les scénarios vont s'arrêter. Vous ne pourrez plus communiquer de façon automatique euh, auprès de ces contacts. Imaginons que vous ayez euh, une étape qui soit euh, opportunité perdue. Euh, vous pourriez par exemple envisager que euh, quelqu'un que vous avez eu au téléphone vous dit non mais écoutez en fait euh, voilà on, on hésite encore entre vos deux solutions on va partir plutôt vers votre concurrent parce qu'il est un petit peu moins cher euh, et, et puis on va faire un essai mais vous pourriez tout à fait avoir une étape qui soit perdue mais où vous pourriez continuer à envoyer peut-être une fois par mois un peu de contenu sur vos nouveautés euh, sur des témoignages clients sur des choses comme ça qui peuvent partir de façon euh, totalement automatique et autonome euh, pour que votre client, enfin votre prospect qui n'est pas vraiment devenu client, garde en tête votre nom et se disent à un moment « Ok, bah j'ai été un petit peu déçu de ce que j'ai choisi, mais c'est vrai que je reçois toujours le petit mail de Arthur de chez celle-ci et ça peut être intéressant peut-être de retourner faire une démonstration chez eux. Voilà. Donc, les deux sont possibles. Euh, à, voir, à vous de voir le, le, quelle méthodologie est la plus intéressante pour vous. Euh, là, c'est vraiment une question interne de dire OK, je veux les faire disparaître, je veux quand même les garder, leur envoyer un peu de mail, euh, je veux fermer les opportunités et dans ce cas-là, communiquer plutôt sur le contact. Voilà. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire en termes d'opportunités. En tout cas, clairement, pour du reporting, à partir du moment où vous mettez l'opportunité euh, en perdue, c'est là que vous avez le reporting le plus fiable parce que vous savez combien d'opportunités vous avez perdu dans le mois, combien vous en avez gagné, combien elles vous ont rapporté. Je regarde, je vois que Gauthier répond aux questions, c'est parfait. Ok, je pense que je pense qu'il a répondu à toutes vos questions pour l'instant. Alors j'ai une question de Thomas euh, sur, le, sur les emails, euh, l'emailing, euh, qui dit qu'aujourd'hui il n'utilise pas le, le, la, la partie emailing dans celle-ci. Euh et qui demande si on peut euh, fluidifier en fait, l'export ou l'import si on veut travailler sur un, sur un autre outil. Deux possibilités quand vous voulez faire de, de l'emailing avec celle-ci. Il y a un outil intégré qui vous est offert dans celle-ci qui vous permet de créer des campagnes mail, de récupérer directement la qualification de votre CRM, euh, qui peut être vraiment très pointu, de créer votre segmentation et d'envoyer un, un, un emailing. Euh, C'est un builder très simple pour créer un emailing de façon euh, vraiment simple, euh, très personnalisé et puis derrière, avoir des actions automatiques en, en su, suivi de ce, ce mailing. Donc, c'est déjà un builder qui est quand même assez poussé. Euh, je vous l'accorde, il pourrait aller plus loin, mais aujourd'hui, c'est vraiment, euh, on va dire, les, les, les, les deux, trois premières étapes de, de la communication marketing, euh, en plus liée directement à votre CRM. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, euh, ce qui est apparemment le, le cas de Thomas, euh, on peut également, on intègre également des solutions de mailing euh, directement à celle-ci, euh, pour créer, par exemple, du nurturing, si vous voulez, euh, la possibilité d'aller faire de l'autre band euh, avec des scénarios d'emailing assez compliqués, avec euh, de, de l'arrêt, par exemple, de ces automations, euh, s'il y a une réponse, voilà il y a, y, a, y a des choses vraiment assez complexes qui peuvent se mettre en place. Euh, on intègre totalement ces outils, ça veut dire que vous pourrez euh, récupérer votre qualification, vos contacts, vos clients, vos prospects, euh, directement dans ce genre d'outils. Euh, il existe plusieurs liens, donc on, on crée des liens euh, euh, natifs, on est en train de travailler dessus vraiment fortement pour proposer des solutions intégrées, mais il y a également Zapier qui fonctionne très bien, que moi j'ai utilisé, que j'ai mis en place justement pour ce type d'action et qui fonctionne très bien. Il faudra juste regarder quel outil vous voulez utiliser, quel outil nous on préconise. On les met en avant sur notre marketplace donc la marketplace celle-ci, vous pouvez retrouver le site pour justement aller voir lesquels aujourd'hui on préconise, qu'on travaille déjà avec, on sait qu'ils sont performants, et on sait qu'ils s'imbriquent bien avec celle-ci. Encore une fois, gardez en tête qu'il faut quand même qu'ils s'imbriquent avec celle-ci, évitez les exports et réimports de solutions, parce que ça vous demande vraiment beaucoup de temps, et puis, et puis ça, ça vous demande plus de travail, hein, tout simplement. Parfait, je repasse sur ma présentation. Voilà, ce que je vous propose maintenant, je vais, je vais vous emmener sur mon compte euh, Celsi Academy, donc c'est le compte que j'utilise pour les vidéos Académie, euh, et je vais vous proposer qu'on fasse un parcours, et qu'on regarde comment euh, les fonctionnalités celle-ci vont optimiser votre parcours. Donc, On y va ensemble, ce que vous voyez là, c'est le tableau de bord, donc toutes les données sont bien sûr fausses, hein. elles sont créées euh, uniquement pour, pour nos vidéos. Euh... Je voulais vous faire partir des campagnes marketing. On a déjà évoqué les campagnes marketing euh, grâce à Thomas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du widget. Le widget, en fait, c'est une fonctionnalité, celle-ci, euh, qui vous permet de laisser un formulaire de demande de contact sur votre site Internet. Donc, on va partir de cette source. Et on va être sur le premier item dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la création d'opportunités automatiques. Voilà, meilleure source d'opportunités aujourd'hui en termes de taux de transfert, euh, ça va être la demande d'information, la demande de démonstration directement depuis votre site internet parce que vous avez quelqu'un qui est arrivé sur votre site, donc qui a déjà ciblé le produit ou le service que vous vendez, euh, il a déjà pourquoi pas parcouru votre site et il a fait en plus la démarche de demander euh, une démonstration ou une information. C'est assez simple, vous allez en fait dans votre menu, dans les réglages, et dans les réglages, vous avez une partie portail développeur. Sur cette partie portail développeur, ce qu'on va vous proposer ici, c'est un widget. Ce widget je vais ici cliquer sur modifier et vous allez pouvoir le paramétrer vous allez pouvoir euh, choisir les, les notions qui vont apparaître les couleurs où est-ce que vous voulez qu'il apparaisse par exemple on l'a mis en bas à droite vous allez pouvoir vraiment le, le paramétrer euh, pour que quand moi j'arrive sur votre site je suis intéressé par votre produit je remplis le formulaire vous avez réfléchi euh, à la masse minimum de questions dont vous avez besoin. Euh, pas trop, euh, mon conseil, c'est de ne pas trop avoir d'étapes de renseignement, pas trop de questions sur ce genre de, de formulaire, sinon ça peut décourager. Euh, et puis, vous allez choisir l'action qui va être créée euh, suite au formulaire. cest à dire que là, par exemple, on se met sur un formulaire de demande commerciale. Vous voyez, ça peut être également un formulaire de demande de support. Nous, on est vraiment sur de la demande commerciale. On va avoir une source. Un point très important dans celle-ci, vous avez des sources native, mais vous pouvez également créer vos propres sources. Ça, c'est très intéressant pour, derrière, avoir un suivi euh, en relation avec la source. D'où vient le lead D'où vient le contact qu'on vous apporte Comment, derrière, il va falloir le traiter C'est le fameux lien entre marketing et commercial. Euh, vous allez avoir une multitude de sources au marketing. Et bien, derrière, vous allez pouvoir avoir un, un suivi et une prise en charge commerciale différentes selon les sources. Alors, ça ne change pas énormément, quelquefois, selon les sources, mais on a quand même une prise en charge qui peut être un peu différente. Imaginez que c'est du parrainage, on a quelqu'un qui a déjà entendu parler de nous, ou potentiellement qui connaît déjà un client qui utilise déjà votre solution ou qui a déjà acheté votre produit. Donc, c'est important d'avoir cette, euh, cette notion en tête. Vous pouvez en créer autant que vous voulez des sources. Euh, vous pouvez avoir un, un, un, une source, par exemple, site web, ce qui est notre cas-là. Euh, et qu'est-ce que ça va créer eh bien, Derrière, on va créer une opportunité de façon automatique dans un tunnel de vente, à quelle étape Vous voyez, il y a une réflexion à se poser. OK, bah, quand je vends euh, à quelqu'un qui vient vers moi et qui me demande, par exemple, des renseignements sur le produit A, euh, j'ai quatre étapes de vente. La première, c'est la prise de contact. Et bien, ça va être la première étape de votre tunnel de vente euh, dans laquelle va se créer automatiquement les opportunités d'affaires. J'insiste sur la partie automatique parce que c'est toujours agréable d'arriver le lundi matin après un week-end et tu rends compte que dans le week-end, on a eu 15, 20, 30 sans demande, qui ont alimenté un tunnel de vente et que vous allez pouvoir euh, demander à, à, vos, à votre service commercial de prendre en charge. C'est voilà, toujours sympa de commencer un lundi matin comme ça. Je vous laisserai regarder un petit peu plus en détail ce formulaire. Vous allez voir, vous allez pouvoir vraiment le paramétrer et surtout le mettre en place très facilement euh, sur, sur votre site. Voilà pour la partie euh, widget. Une partie très importante, surtout utilisez-la, elle est présente dans votre compte, c'est vraiment important de, de bénéficier de cette partie. Euh, les sources d'opportunités, c'est... Euh... C'est ce que je viens de vous présenter, c'est important que ce soit euh, cohérent, que ce soit travaillé, euh, pas la peine d'avoir 150 sources non plus, mais c'est intéressant d'avoir des sources euh, outbound, inbound, site internet, parrainage. Voilà, c'est les sources qui vont vous permettre de traiter les leads euh, de façon personnalisée et aussi de récupérer du reporting, euh, quelle est la source qui fonctionne le mieux euh, quelle est la source qui nous rapporte le plus, quelle est la source qui fait le plus de marge Voilà, c'est c'est vraiment des notions que vous allez à un moment avoir besoin d'extraire, d'avoir besoin de voir dans celle-ci euh, pour comprendre là où il faut continuer à aller, là où il faut peut-être ralentir, là où il faut tout modifier, ou là où ça fonctionne très bien. Euh, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on est capable de vous dire que, par exemple, les sources demandes de démonstration sur le site, c'est juste génial, les sources parrainage, c'est euh, du vrai bonheur, enfin voilà, on a des sources comme ça euh, qu'on préfère et que, qui sont préférées par euh, la totalité des entreprises parce qu'on a un cycle de vente beaucoup plus court euh, ou parce qu'on a un, un taux de transformation beaucoup plus important. Euh, la création automatique d'opportunités. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer notre vue pipeline. Donc, on a créé notre widget. Moi, je suis venu sur votre site, j'ai rempli la demande d'information. Automatiquement, j'ai une opportunité qui est venue se créer euh, dans ce tunnel de vente. Euh, pourquoi pas Ici, qui va s'appeler euh, par exemple, là, elle s'appelle test, mais elle pourrait très bien s'appeler euh, demande de renseignement euh, Anthony Moret, vers la première étape. Et dans cette première étape, je vais pouvoir « Créer mon scénario d'email ». Donc, on passe encore sur une étape qu'on automatise et qu'on va optimiser pour votre équipe, pour gagner du temps et gagner en efficacité. Donc, je vais juste cliquer ici, sur l'automation. Je vais pouvoir, à tout moment, l'activer. Et je vais pouvoir choisir quel type de mail je veux envoyer, à quel moment je vais les envoyer. Vous voyez, par exemple, entrer dans l'étape, ça veut dire qu'au moment où l'opportunité a été créée, qu'elle est arrivée automatiquement, hein, instantanément, dans cette première étape, ben on voit que j'ai euh, un premier mail qui va partir. L'expéditeur, c'est Arnaud, chez nous. Et euh, le modèle de mail, donc le modèle de mail, c'est le mail que vous avez créé en amont dans votre interface celle-ci. Euh, c'est très important de, de, de travailler avec le marketing pour comprendre quel type de message il faut envoyer, les créer dedans, et ensuite, vous en aurez la liste. Vous pourrez venir choisir ici quel type d'email vous allez envoyer. Après, on peut imaginer, ici, on a imaginé qu'au jour 3, à 23h, je ne suis pas sûr que ce soit très probant, mais on peut le modifier et mettre par exemple à 16h. Au jour 5, il y a un autre mail qui part, peut-être à 10h du matin. Au jour 10, euh, également un autre mail. Donc, ces, ces scénarios d'emails vont s'arrêter à partir du moment où le statut sera en perdu de l'opportunité ou alors quand vous aurez déplacé cette opportunité dans une autre étape. Donc vous pourriez très bien imaginer euh, sur cette prise de contact deux mails, un mail qui part instantanément et un mail qui part à J2. Le premier, c'est pour me rassurer, pour me dire que vous avez bien pris en compte ma demande. Et le deuxième, c'est pour dire que je reviens très rapidement vers vous, euh, que vous revenez très rapidement vers moi, pardon, et peut-être, pourquoi pas, avec un peu de contenu, euh, un livre blanc, euh, euh, un, un article, quelque chose que vous avez fait, et qui est en relation avec la demande que j'ai faite, avec le formulaire que j'ai rempli sur votre site. Ça me permet de patienter, et en plus d'être nourri, euh, nourri par euh, votre produit, par votre service. Et bien sûr, cette automation, vous pouvez la mettre à chaque étape. Donc, on pourrait très bien imaginer ici une dernière étape euh, qui serait une étape de satisfaction-fidélisation. Vous avez euh, vos cinq étapes parce que vous avez vendu votre produit. Euh, à la fin, le, le, le deal est gagné, le devis est signé. Euh, on est vraiment parti sur, sur une affaire conclue. Là, vous pouvez très bien avoir une étape avec... Euh, euh, un, deux ou trois mails qui partent dans les mois qui suivent euh, pour euh, dire euh, bah, merci, euh, euh, comment a été votre expérience d'achat, comme ça vous avez un petit retour. Euh, merci beaucoup de nous avoir fait confiance. Et puis peut-être quelques mois après, euh, proposer un nouveau produit, un nouveau service, euh, faire de la satisfaction, de la fidélisation et de l'acte de réachat. Pourquoi pas? C'est tout à fait possible. Euh, vous allez pouvoir dans ces emails que vous allez créer dans celle-ci, euh, grâce à des balises en fait, personnaliser votre email. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais la personnalisation, c'est la clé. Donc, on va se servir de la qualification. Pour l'instant, on a la qualification de la source, de, de ce qu'on a vendu. Toutes, toutes ces étapes de tunnel de vente vont nous permettre de continuer à alimenter la qualification. Et cette qualification nous permet encore une fois d'affiner le besoin, le, le, le caractère différent de chacun de nos prospects. Donc, on va vraiment se servir de cette qualification. Donc là, on est sur l'automation de mail. J'étais un petit peu loin, j'étais jusque que la fidélisation. Mais avant cette fidélisation, il bah, va falloir envoyer le devis euh, et puis faire valider ce devis. Donc euh, encore une fois, celle-ci va vous proposer des fonctionnalités euh, très intéressantes pour euh, vous faire gagner du temps sur ces étapes-là et, et automatiser un petit peu tout ça. Euh, la première, c'est la création de devis euh, en quelques clics. Euh, je vous montre, on ne va pas aller créer le devis, mais je vous montre qu'on peut récupérer, en fait, quand on crée un devis, on peut venir tout simplement récupérer. On va choisir un client. On va prendre le premier. Euh, on peut venir chercher un modèle. Euh, en fait, dans celle-ci, vous avez la possibilité de créer des modèles de devis. 2 euh, ou 10 ou 15 ou 20 euh, C'est un petit peu les modèles que vous faites habituellement. Euh, vous vendez toujours à peu près les mêmes services, les mêmes produits. C'est le cas pour quasiment tout le monde. Euh, vous pouvez créer cette multitude euh, de, de, de modèles de documents. Vous pouvez aller chercher en un clic. Et ensuite, quand vous allez les chercher, euh, et que vous mettez « Créer le document euh, », vous récupérez en fait un document qui est pré-rempli c'est assez génial de se dire qu'il est pré rempli et préparamétré. Donc, vous avez les préférences de paiement, vous avez les lignes qui sont déjà affichées, vous pouvez en ajouter, en enlever, les modifier. Mais en tout cas, votre base de devis est faite. Ça évite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs. Euh, très souvent, les devis, on les fait un peu, un peu rapidement ou quand on prend du temps, bah, on prend beaucoup trop de temps pour les faire. Donc, euh, c'est donc intéressant de pouvoir avoir ce, ce modèle réutilisable à volonté. On va aller plus loin. Une fois que vous avez ce modèle, vous avez changé ce que vous avez à changer si besoin, vous allez le valider et l'envoyer par mail à votre client directement depuis celle-ci. Quand vous allez l'envoyer par mail, vous allez avoir la possibilité, je vous montre tout de suite sur un document, vous avez la possibilité d'envoyer une signature électronique. Euh, autre point très important euh, aujourd'hui, s'il vous plaît, on arrête totalement les signatures manuscrites. Euh, c'est devenu euh, c'est devenu beaucoup trop compliqué pour tout le monde. Euh, sachant qu'aujourd'hui, euh, l'état actuel des choses fait qu'on est quasiment tous en télétravail. Euh, on n'a pas tous une imprimante, on n'a pas tous un scanner. C'est très difficile en fait de valider un contrat, valider un devis euh, en, en l'imprimant, en, en le signant, en le tamponnant, en vous le renvoyant. Voilà, c'est vraiment compliqué. Euh, en cette période, et même, on va dire, en général, euh, vraiment envoyer une signature électronique qu'on va pouvoir euh, tout simplement euh, euh, valider électroniquement. Donc, en fait, vous recevez une, une alerte par mail ou par SMS selon ce que vous avez décidé dans celle-ci. Euh, à ce moment-là, ça dit euh, « euh, Anthony, vous avez un nouveau document à signer électroniquement. » je vous montre, en fait, quand vous avez un devis, euh, vous venez sur « Signature électronique » ici. Ici, vous allez juste ajouter votre signature électronique. Vous allez choisir le nom de la personne qui va signer. Donc là, les prérequis, c'est que ce soit une personne qui a le droit de signer les documents pour l'entreprise, par exemple, le comptable, c'est génial. Euh, exemple type. Ensuite, vous avez un mail type qui va partir, que vous pouvez bien sûr modifier. Euh, vous me l'envoyez, je reçois cette alerte, vous avez un nouveau document à signer, je reçois le document, euh, je, va je valide, donc je signe ce document, je reçois une validation par mail ou par SMS d'un code secret, comme un achat sur Internet, je le valide, et vous, vous recevez euh, la signature électronique. En fait, on vous dit « Anthony a bien signé son devis, a bien signé son contrat. » Donc, euh, vous pouvez partir, par exemple, sur, euh, sur une prestation, euh, sur l'achat de matériaux pour, pour, je sais pas, pour, pour produire quelque chose pour moi. Euh, vous pouvez vraiment le faire, on va dire, de façon sereine euh, parce que c'est déposé à la caisse des dépôts euh, de signature. Donc, il y a une totale valeur juridique. Alors, voilà, c'est très important. Pour cette signature électronique, si jamais vous, le bouton « Signature électronique » n'apparaît pas sur votre interface, celle-ci, c'est tout simplement qu'il faut aller dans les réglages, dans les modules, ici et qu'il faut activer le module signature électronique qui est totalement gratuit. Euh, la, la facturation se fait par YouSign, c'est notre partenaire signature électronique. Donc, en fait, vous avez des quotas de signature dans votre compte, celle-ci, et quand vous le rechargez, en fait, euh, celle-ci ne va pas prendre de marge sur les signatures de, de YouSign, on va seulement recréditer votre compte d'un nombre de signatures. Si, par exemple, vous utilisez 50 signatures par mois, vous allez recharger régulièrement votre compte en, en termes de signature électronique. Donc, ça, c'est la première étape pour sécuriser votre vente euh, et, et faire de votre de votre devis, que ce ne soit pas quelque chose d'une épine dans le pied qu'il va falloir relancer euh, 10 000 fois. Vous avez la signature électronique. Et si jamais, vous devez quand même relancer euh, votre devis, je voulais montrer une fonctionnalité qui est quand même assez géniale, euh, qui est la possibilité en fait, de relance euh, de devis. On connaît bien les relances de factures, où on a une date d'échéance de facture, et on a un scénario qui vient avant cette date d'échéance pour dire, attention, euh, la facture arrive à échéance, et un scénario post euh, date d'échéance, si malheureusement vous n'avez pas eu de paiement, ben en fait vous avez des emails qui vont partir de façon automatique pour, euh, pour demander un paiement de cette facture. Mais ça existe en fait aussi sur les devis. Euh, vous venez directement dans les réglages ici, vous allez voir les réglages, le module celle-ci, vous avez ici la partie facturation, donc c'est une fonctionnalité que vous avez même si vous n'avez que le CRM chez nous. Euh, et vous allez pouvoir en fait avoir les relances automatiques juste ici. Alors, bien sûr, si vous avez que la partie CRM chez nous, bah, vous aurez que les devis. Si vous avez la partie facture, vous aurez les deux autres onglets. Et vous allez pouvoir choisir, en fait, quel va être ce scénario de relance automatique sur vos devis, euh, dans quelles conditions on va l'appliquer, euh, quel genre de mail on va envoyer. Euh, voilà, c'est vous qui allez vraiment le paramétrer euh, et, et, et faire, en fait, de cet automatisme, euh, une vraie machine qui va vous permettre de sécuriser euh, la validation de vos devis. Euh, encore une fois, c'est très important, on voit que le... le cette, cette partie de paiement, euh, encore plus aujourd'hui, est cruciale pour la survie des entreprises. Donc, quand on vous met ce type de fonctionnalité à disposition euh, dans votre compte, il faut vraiment l'utiliser. Éprouvez-le, testez-le, testez plusieurs scénarios, voyez ce qui fonctionne le mieux, euh, mais ce sera, ce sera vraiment probant. Euh, c'est quelque chose qui est utilisé aujourd'hui par la plupart de nos utilisateurs, mais c'est vraiment, je le pousse encore, parce qu'il y a encore des personnes qui, le, qui ne le savent pas, tout simplement. Je regarde rapidement si j'ai des questions. Je crois que Gauthier répond à peu près à tout. Alors j'ai Dominique qui pose une question par rapport au scénario de mail, euh, savoir s'il permet des séquences de mails euh, comme le font des outils comme DataNonas ou la Alors euh, clairement non, euh, ça dépend comment vous utilisez la mais par exemple si la MIST vous l'utilisez euh, pour des scénarios de, de, de mails qui vont être envoyés en mode nurturing avec pourquoi pas des, des visites. De votre, de votre LinkedIn, avec euh, des envois d'invitations sur le LinkedIn, ce genre de choses, couplés euh, à vos campagnes Non, très clairement non. Aujourd'hui, c'est vraiment un outil euh, de mailing dédié. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de, de liens entre les différents outils. C'est vraiment deux outils différents. Nous, on va avoir un outil de mailing qui va créer des actions, comme par exemple la création d'une opportunité d'affaires, euh, parce que euh, vous avez euh, mis « je suis intéressé dans le mailing », par exemple, euh, mais si vous voulez aller beaucoup plus loin, euh, avec de l'analyse, voir euh, qui a ouvert quoi, qui a cliqué où, euh, si s'il clique ici, on envoie tel scénario de mail. S'il clique là, on envoie un autre scénario. Il faut vraiment passer sur ce type d'outils. Les exemples sont plutôt bons. Hein. L'AMI, c'est un super outil euh, que vous pouvez utiliser. Il y en a plein d'autres. Encore une fois, on les, on les met euh, euh, en avant sur notre Marketplace pour que vous puissiez avoir vraiment des outils que vous venez connecter. Si vraiment vous avez un outil qui n'est pas connecté aujourd'hui chez celle-ci, déjà, vous pouvez en faire la demande. Euh, on a une API qui est ouverte. Donc, vous pourriez potentiellement demander à ce qu'on crée euh, pour vous un, un, un lien entre ces deux outils. C'est une prestation, on a un service qui est dédié pour ça. Vous pouvez également le faire. On a une API que vous pouvez utiliser. Donc, si vous êtes codeur, si vous avez les ressources en interne, vous pouvez le faire également. Et puis, si jamais ce n'est pas le cas, il y a toujours les exports. Celle-ci, c'est aussi une grosse plateforme d'export et d'import. C'est un peu plus de travail, mais vous pouvez également le faire. Donc, c'est possible. Et la réponse est non, ce pas c'est pas vraiment les, les mêmes outils. Alors oui, tous les historiques, Antoine pardon, euh, qui demande si on peut retrouver l'historique euh, d'une relance par exemple sur un devis. Oui, en effet, en fait, euh, l'idée de celle-ci, c'est vraiment d'avoir une timeline sur votre fiche client. Euh, donc on va pouvoir avoir la totalité des informations de tout ce qui est fait sur votre compte. Si je vais par exemple chercher euh, un client, je saurais. alors je suis sur un compte test, euh, encore une fois, qui est servi uniquement pour... Euh, pour l'Académie, il n'y a pas énormément de, de, de choses faites dessus. Mais en tout cas, je vois que je vais avoir vraiment l'activité totale sur le compte, les commentaires, les tâches, tous les emails qui sont envoyés. Donc Vous pouvez vraiment retrouver l'intégralité de tout ce qui est fait par vous et par tous vos collaborateurs, et de façon instantanée. C'est euh, l'idée même du CRM Celsius, c'est l'idée de se dire que euh, à distance ou tous ensemble dans le même bureau, on travaille de toute façon, de façon instantanée avec l'information qui circule. Donc, c'est vraiment important. Euh, J'avais encore deux petits points, je fais très vite parce que je dépasse un petit peu le temps. J'ai la partie reporting qui est très, très importante dans celle-ci, euh, qui vous permet d'avoir une visibilité sur tout ce que vous faites. Vous voyez, on a des rapports de statistiques, d'activités. Euh, je vais vous montrer, par exemple, le rapport... Alors, où est-ce qu'il est, qu est Rapport de source, statistiques... Je peux vous montrer, par exemple, la liste d'activités. C'est un rapport que j'aime beaucoup, euh, qui vous permet de voir, en fait... Euh, qui vous permet de voir, en fait, les événements, qui a fait quoi, à quel moment. C'est vraiment très intéressant. Mais comme vous pouvez le voir, en fait, il y en a beaucoup. C'est très important, en fait, tous ces rapports, euh, rapports de prospection, de sources d'opportunités, voilà, c'est celui-ci que je cherchais. Euh, on a parlé des sources depuis tout à l'heure. Donc, ça va vraiment être intéressant d'avoir un rapport et de savoir, en fait, quel type de source vous apporte quoi. Euh, vous voyez, on, on aura directement les, les, les rapports sous forme de camembert. Vous avez en dessous juste les sources. On peut voir, que, par exemple, qu'on a une, source, une grande famille de sources qui s'appelle email marketing, et que je peux en savoir un petit peu plus. J'ai, par exemple, les invitations webinaires. Je vais pouvoir savoir combien mes webinaires, comme ce qu'on fait aujourd'hui, m'ont rapporté d'opportunités à faire chez celle ci combien on en a signé, euh, et quand. Vous voyez, j'ai aussi une notion de, de, de date de création d'opportunités. Donc, c'est vraiment intéressant pour, pour avoir du reporting et avoir euh, euh, du contenu pour pouvoir toujours et encore s'améliorer et, et, et améliorer votre productivité. Euh, ça, c'était le point reporting. Je fais encore très vite le point intégration. On en a parlé tout au, au long de ce webinar, mais chez celle-ci, on intègre plein de solutions. Euh, une solution évidente que j'ai en tête tout de suite, euh, c'est la téléphonie. C'est très important d'intégrer la téléphonie quand on, on fait de la vente pour, pourquoi pas, de l'avant-vente, pour de la vente, ou même, pourquoi pas, pour du support. Euh, on le fait, nous aussi, chez ci on a une téléphonie dématérialisée, c'est Ringover, on l'a totalement intégré, ça veut dire que quand on reçoit un appel, on a la fiche client qui, qui, qui, qui remonte, on va alimenter d'informations la fiche client suite à un appel, on l'a automatisé au maximum, donc c'est vraiment important, si je mets cet outil en avant, c'est parce qu'aujourd'hui, on travaille tous plus ou moins de chez nous, en tout cas pour la plupart du temps. Donc, c'est important d'avoir cette téléphonie dématérialisée et c'est important que cette téléphonie alimente votre CRM et que votre CRM euh, soit également un appui à la téléphonie en termes de, de, de connaissances clients et de qualifications. Voilà, donc c'était important, c'était un, un point que je voulais mettre en avant. Je voulais finir un petit peu sur ce point euh, sur, sur l'intégration euh, qui est un point qui est toujours demandé. La preuve, c'est que j'ai eu des questions encore aujourd'hui. Comment on intègre tel ou tel outil Moi, j'utilise tel outil, comment je fais avec celle-ci je repasse rapidement sur la question. J'ai une question de Baptiste qui utilise celle-ci et qui demande si euh, la barre de recherche en fait, euh, elle va être un peu modifiée ou un peu améliorée. On travaille fortement dessus. Vous allez voir, c'est une petite révolution qui va arriver. Je ne vous en dis pas plus parce que je n'ai pas les, les délais précis. Mais oui, en effet, euh, vous allez avoir vraiment une évolution sur cette barre de recherche pour que ce soit plus simple. Euh, comment on intègre la téléphonie? Ben, c'est super simple. Allez voir sur euh, la Marketplace. Une question de Steve. Allez voir sur la Marketplace. Euh, Celle-ci, il y a une vidéo qui vous permet, en fait, de, de vous montrer comment on intègre, par exemple, Ringover. Donc, en fait, vous avez, euh, vous prenez un compte chez Ringover. Euh, et à ce moment-là, vous pouvez intégrer les deux solutions en quelques clics. C'est vraiment très rapide euh, pour pouvoir euh, avoir cet échange et ce lien entre les deux solutions. Alice qui demande si on peut bénéficier d'une formation personnalisée à la config. Alors oui, c'est un point important chez celle-ci. On vous accompagne en avant-vente, on vous accompagne pendant la vente et après. Et cet accompagnement se fait par plusieurs biais. Il y a le support, il y a le service commercial, il y a le service CSM et on a le service Services qui s'occupe de la formation, de l'intégration. Par exemple, si vous voulez une formation pour les paramétrages, pour la configuration, pour créer votre tunnel de vente. Si vous souhaitez qu'on fasse vos imports de données, si vous souhaitez qu'on crée un lien API, tout ça c'est possible euh, c'est l'équipe de Mathieu qui va s'en charger euh, on, va, on va vous mettre le lien sur le chat c'est le lien de la, la page euh, pour demander en fait un contact par rapport à, à, à son service et comme ça eux ils vous rappellent, ils vont, ils font le point avec vous voir quels sont vos besoins euh, on vous fait un, un, une proposition tarifaire de, par rapport à ce besoin et puis on avance ensemble pour vraiment vous accompagner le plus personnellement possible donc il y a ces fameux webinars mais qui ne peuvent pas tout faire donc on a aussi l'académie qui est là pour vous aider pas à pas et on a encore plus personnalisé euh, la formation Parfait, je crois que j'ai répondu à peu près à toutes les questions. Je regarde si j'ai abordé tous les sujets. Pardon, c'était un webinar assez, euh, assez complet. Euh, moi, je finirais sur l'importance de toujours centraliser l'information. Euh, pour une meilleure segmentation, une meilleure communication. Euh, aujourd'hui, moi le premier, quand on quand on communique vers moi, que ce soit via LinkedIn ou par de la, de la publicité hein, pour me vendre un produit ou un service, j'ai besoin que ce soit personnalisé. J'ai besoin de sentir qu'on s'est intéressé à moi. Euh, c'est grâce à des CRM, grâce à des outils de CRM qu'on peut le faire. Euh, et c'est aujourd'hui comme ça qu'il faut vendre. Donc surtout, n'hésitez pas à toujours plus qualifier, toujours réfléchir à à la qualification qui est utile pour vous, euh, toujours vous servir de cette qualification pour faire une communication très ciblée euh, et un parcours de vente personnalisé. Vous voyez, Gardez toujours ça en tête pour que ce, ce, ce parcours de vente soit le plus personnalisé possible et automatiser euh, ce, que, ce que vous pouvez automatiser. Ce, qu ce que je vous ai montré là en termes d'automatisation, c'est euh, aujourd'hui ce que vous pouvez faire en alliant automatisation et personnalisation. Euh, on peut aller un peu plus loin il faut quand même faire attention à cette fameuse limite dont je vous parlais tout à l'heure de, de garder en tête que euh, tout le monde n'achète pas de la même façon et qu'il faut personnaliser un, un, un minimum je vous dis pas que chaque personne doit avoir un parcours de vente différent mais à minima, chaque source euh, l'inbound, bande, -band, c'est le, le, le cas euh, parfait on ne traite surtout pas de la même façon à, à une opportunité d'affaires euh, qui vient vers vous ou alors que vous allez chercher euh, ce n'est pas du tout le même parcours donc c'est voilà, intéressant de, de, de surtout garder cette notion en tête et après, euh, ça ne s'arrête pas là. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette connaissance client euh, Moi, je vous propose la connaissance client euh, au service de la satisfaction et de la fidélisation. C'est pour moi un point très important qui vient dans la, dans la, la suite logique de ce qu'on vient de présenter ensemble. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais vous présenter euh, comment on va utiliser le CRM pour fidéliser, satisfaire et aller jusqu'à l'acte de réachat. Euh, C'est pour moi une notion vraiment cruciale. Donc, si ça vous intéresse, laissez-moi un petit message pour que j'organise ça rapidement et qu'on puisse, qu puisse en parler ensemble. Voilà, j'ai déjà beaucoup parlé, j'ai pris beaucoup de votre temps, j'ai dépassé de 15 minutes euh, toutes mes excuses. Merci à tous d'avoir été présents, vous êtes restés jusqu'au bout. Euh, merci encore, je vous souhaite une très bonne journée, et surtout, n'hésitez pas à venir vers nous, on prendra du temps, on répond à vos questions, euh, que ce soit sur LinkedIn, directement sur les formulaires de démo, on prendra tous du temps avec plaisir pour vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt.